Aujourd'hui, je vous présente ma chronique Voyage et Découverte. Alors, suivez-moi, je vais vous emmener en Turquie. Alors, cet été, j'ai eu la chance d'aller en Turquie et j'ai pu emmener des affaires. Et j'ai réfléchi et je me dis, aujourd'hui, si je devais y retourner en Turquie, ben, qu'est-ce que j'emmènerais avec moi Qu'est-ce que je prendrais dans mon sac à dos euh, Que je prendrais tous les jours avec moi, en fait alors, dans mon sac à dos, il y aurait déjà mon appareil photo. Bon, il est un peu lourd à transporter, mais ça, c'est un essentiel, l'appareil photo. Vous en avez des petits, des gros, tout ça, tout ça, donc, voilà, il y a moyen de se débrouiller. Ensuite, euh, sachant que moi, j'y suis allée en été... Je trouve que c'est vraiment, vraiment important d'avoir un brumisateur sur soi. En fait, il fait tellement chaud et tellement lourd. Il faut savoir que j'étais à Istanbul, donc il fait assez euh, lourd dans cette ville et un petit peu humide. Donc euh, un brumisateur, c'est vraiment le truc à avoir et si je dois repartir, c'est sûr que je le prendrai avec moi. Donc le brumisateur à avoir avec soi Ensuite, une bouteille d'eau, bien sûr. Bon, ils en vendent un peu partout, il y a des petits spots et tout ça, tout ça. Mais euh, la bouteille d'eau, c'est carrément euh, essentiel dans votre voyage en Turquie, sachant qu'il fait très très chaud, comme je vous ai dit. Euh, voilà, voilà. Bien sûr, aussi, à avoir toujours sur vous, votre passeport ou euh, enfin, vos papiers d'identité, passeport, tout ça ou une photocopie, ça dépend euh, si vous avez la possibilité de photocopier euh, si vous y pensez surtout chose que je n'ai pas fait euh, allez, euh, allez photocopier avant de partir et ben prenez toujours une photocopie euh, dans votre sac, à dos, votre sac à dos, votre sac à main, votre poche, n'importe quoi mais à avoir sur soi ah oui, et le porte-monnaie avec tous vos petits papiers, euh, vos petites pièces avec la lire turque, la très belle lire turque euh, voilà, moi c'est mon porte monnaie euh, turc, bien sûr, que j'ai ramené euh, d'Istanbul avec moi euh, qui sont très très jolis, on en trouve énormément et qui sont vraiment vraiment pas chers enfin c'est vraiment très accessible alors le petit bonus rien que pour vous, c'est le carnet de voyage. Alors, moi je ne l'avais pas quand je suis partie en Turquie malheureusement. Et Dieu sait qu'aujourd'hui j'aurais bien aimé avoir une trace écrite de tout ce que j'ai pu faire ressentir euh, sur place. Parce qu'il faut savoir que la Turquie c'est un pays tellement magnifique qui vous fait ressentir des émotions mais incroyables et tellement fortes qu'on aimerait toujours, enfin qu on aimera avoir une trace écrite en fait et du coup c'est vraiment quelque chose que je vous conseille d'avoir un petit carnet euh, et d'y noter en fait vos anecdotes, vos émotions, ce qu'on peut ressentir en voyant tel monument et tout ça voilà donc euh, n'hésitez pas à prendre le temps de vous poser et d'écrire pendant 5 minutes écrire ce que vous ressentez, pleurer, crier s'il le faut. Moi, en tout cas, j'ai pleuré en Turquie. Voilà. Alors, bien sûr, je voulais vous parler de mon sac à dos. Mon sac à dos, il est très joli, il est ethnique. Enfin, moi, j'aime beaucoup et tout, d'ailleurs, il vient du Maroc. Euh, mais euh, mais c'est pas très, très, très pratique, en fait, à porter tous les jours. Donc, enfin, euh, moi je dois vous avouer que j'ai eu quelques douleurs aux épaules, euh, sachant qu'on sortait le matin à 8h et qu'on rentrait à 7h le soir, me le trimballer toute la journée, bah, c'était comme si un peu j'avais pris des coups de soleil sur mes épaules. Donc c'est vraiment pas pratique en fait, parce que les lanières sont fines et, euh, et ça fait mal. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à penser au confort et évidemment il y a de très beaux sacs à dos euh, qui euh, privilégient le confort aussi, donc euh... Il y a moyen d'avoir le tout dans un seul sac à dos. Donc euh, pensez bien, pensez euh, confort et pensez beauté. Bon alors les filles, on récapitule tout ça. À avoir dans son sac à dos quand on part en Turquie, l'appareil photo, le brumisateur, la bouteille d'eau, euh, les papiers d'identité et le porte-monnaie. Et ne pas oublier le bonus, les petits carnets de voyage. Et aussi pour les Lyonnais, j'ai un bon plan pour vous. Alors du 5 au 8 mai, euh, Festiculture organise le salon de la Turquie. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour et en apprendre un peu plus sur ce magnifique pays et son histoire. Bisous bisous A bientôt